Bonjour chers amis, je ne sais pas par quoi commencer, mais je vous demanderai de bien écouter ce que, ce que je vais vous raconter comme histoire et surtout de le partager parce que c'est pas normal. Comme vous le savez, quand je trouve quelque chose qui n'est pas normal, je, le, je fais une vidéo et je l'explique aux gens. Je n'ai aucun moyen de me retourner face à cette histoire. Tout a commencé le 7 septembre. J'ai pris la décision d'aller chez SFR, donc ça concerne une ouverture de ligne, et j'ai trouvé une belle formule pour prendre un, un téléphone, euh, avec 8 euros par mois, et puis euh, une mensualité qui correspond kiff-kiff à, à Orange. J'ai demandé euh, donc du coup, euh, à avoir un nouveau numéro, et j'ai demandé à ce qu'on me, qu me livre ce téléphone dans un point relais colis. Un point relais-colis qui se trouve dans mon département. On m'a dit 24 heures. On m'avait dit 24 heures. Le 7, le 7 on m'avait dit que je serais livré 24 heures après. Voire 48 heures. Il s'avère que... À l'instant où je vous parle, je ne suis toujours pas livré. Et je vais vous raconter pourquoi. Alors... Le relais colis qui était censé recevoir mon colis ne l'a jamais reçu. Le colis qui a transité entre SFR Paris et le, re le relais colis de ma région a été stoppé pour fraude par erreur et par SFR. Ça, je l'ai su le lendemain euh, du coup euh, du dépassement de délai de livraison. J'ai appelé, je vous mens pas, j'en ai pour 50 euros d'appel, chez SFR. J'ai appelé SFR pour essayer de comprendre. Ils m'ont tous raconté des mensonges. Un m'a dit que j'allais être livré demain. L'autre m'a dit, euh, votre colis va revenir à Paris, et ensuite il va repartir. Après, je me suis tellement mis en colère, parce qu'à chaque fois que je téléphone, j'ai toujours eu... Déjà une personne, tu comprends pas, parce qu'elle a un accent oriental ou euh, africain, donc ça, ça, ça me saoule énormément. C'est pas du racisme, c'est juste que les... tu perds ton temps, t'expliques des choses et ils ne comprennent pas. Voilà. Donc ça, c'est un truc de fou, je me suis énervé, j'ai failli tout casser. C'est le truc le plus énervant de... J'ai jamais vu ça. Donc, il faut rester calme au téléphone, sinon ta demande n'allait pas traitée. donc c'est ça qui est pire. Donc, en attendant de te livrer, de me refaire livrer, j'ai fait confiance... J'ai procédé à l'activation de ma ligne, ma ligne est activée. J'ai sept jours pour me rétracter. Le septième jour, c'est aujourd'hui, on est le 14. J'appelle le relais colis tous les jours. Ils me disent, on n'a rien, monsieur. J'ai appelé hier, j'ai appelé hier SFR, ils me disent, vous auriez dû être livré aujourd'hui, monsieur. Ou alors demain. Je lui dis, attendez, aujourd'hui ou demain Je ne comprends pas. Quand est-ce que je vais être livré il me dit « Demain, c'est sûr, demain vous serez livré. » Je dis « Ok, bon, on verra si demain je suis livré. Demain, c'est aujourd'hui. » Je viens d'appeler, j'ai appelé le relais colis à midi. « Pas de colis, je ne suis pas livré. » Il y a un problème avec mon colis, ça je le sais, on ne m'apprend rien. « Et vas-y, hop, que je te rappelle SFR. » SFR, oui, toujours le même, les choses récurrentes. « Je vais voir où est votre colis. »« Mais je sais où il est mon colis. »« Dis-moi simplement, donne-moi une solution. »« Quand est-ce que je reçois mon colis ?» Et, ou alors, renvoyez-moi un autre portable, que les choses se croisent. C'est pas possible. Quand vous commandez par informatique, c'est les ordinateurs qui commandent. C'est pas SFR. Tout est, euh, tout est informatisé. Il se, euh, tu peux pas. Tu peux rien faire. Le relais colis a eu l'intelligence de me donner le numéro de téléphone de la centrale du relais colis. Je leur ai je téléphoné. Quand je les ai eus au téléphone, voici ce qu'ils m'ont dit Votre colis a été bloqué. « Pour fraude. » Je dis « Mais ça, je le sais. Je suis au courant de ça. »« Maintenant, mon colis, il est où On me le livre quand ?» Ils me disent euh... « Ah, mais il y a une note en dessous de SFR disant de ne pas tenir compte de ce blocage, que c'est une erreur de leur part. Seulement, nous, on ne tient pas compte de ça, parce que qu'informatiquement, si le colis est bloqué pour fraude, il reste bloqué pour fraude. Et sur tous les pads, votre colis ne sera livré. » En, par personne, de chez euh, de chez Relais-Colis. Ça veut dire quoi Ça veut dire que que mon colis reparte à Paris et qu'il revienne, il sera jamais livré. Jamais. J'ai rappelé tout à l'heure SFR, je me suis encore énervé, j'ai eu quelqu'un de l'expédition, je leur ai expliqué tout ça, elle m'a fait attendre, je leur ai dit que j'avais eu Relais-Colis au téléphone, mais elle a quand même rappelé, tout ça pour me dire, bon, j'ai tous les dossiers, tous les éléments... Monsieur, votre colis ne sera jamais livré. J'ai dit, d'accord. Et maintenant, on fait quoi Qu'est-ce qu'on fait maintenant Eh bien, votre colis va, va être retourné chez SFR et on va vous rembourser, monsieur. Voilà. Et ça, dans un délai de 12 jours. T'as donné de l'argent, maintenant t'attends attends 12 jours pour qu'on te rembourse. Et après, avec cet argent, si tu veux reprendre une ligne, eh ben, t'attends. Voilà. Donc, ma ligne est ouverte. Je fais quoi avec ça Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je veux re... Souscrire aux mêmes conditions, c'est-à-dire ouverture de ligne, ouverture de ligne, 8 euros par mois, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà, déjà, déjà une ligne ouverte. Il faut que j'annule ma ligne, donc le numéro que j'ai donné à certaines personnes, vous en tenez plus compte pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre. Et que je me fasse rembourser, que je fasse annuler le contrat et la ligne, et qu'ensuite, je recommence à souscrire et me faire envoyer le colis, mais non pas dans un relais-colis, mais ici. Vous voyez le délire donc ça veut dire que depuis le 7, je suis en attente d'un service SFR que je n'ai pas. Voilà. Et je peux vous dire que Orange, j'étais pas content, mais alors SFR, c'est un truc de fou, c'est encore pire. Alors voilà ce que je vais vous demander, messieurs dames, Parce que j'ai la haine, je vais déjà contacter les consommateurs pour leur expliquer mon histoire. J'espère que ce soir, je vais arriver à annuler le contrat et faire annuler le numéro. De, et attendre le remboursement pour le coup, pour pouvoir me pour pouvoir souscrire, euh, voilà, mais tant qu'ils me remboursent pas, je ne souscris pas. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller chez eux, ça c'est clair et net. C'est con parce qu'ils euh, avaient des bons, euh, des bons tarifs, tout ça pour une erreur de colis. Tout ça parce que le transporteur, il a fait une connerie euh, au niveau de l'adresse. Enfin non, il y a une connerie qui a été faite par SFR, ils ont pas compris pourquoi il euh, euh, y a une erreur au niveau de l'adresse. On m'a donné deux versions en fait, adresse et l'autre ils ont bloqué pour fraude. J'ai pas trop bien compris. Bon bref, bref. Je suis dans un état de nerf, parce que j'ai commandé un truc que je n'ai pas, j'ai payé, j'ai une ligne ouverte et j'ai pas de téléphone. Ils ne veulent pas m'envoyer mon téléphone. Ils ne veulent pas me le renvoyer parce que c'est pas comme ça que ça se passe monsieur chez SFR. C'est quand on commande informatiquement, on ne peut pas renvoyer euh, voilà, je peux pas aller chez SFR pour aller en chercher un. Non, je dois attendre que le colis revienne chez eux, que la commande soit annulée et qui déclenche le remboursement dans un délai de 12 jours. Voilà où j'en suis. Donc voilà, Donc, euh, euh, honnêtement, je souhaite que ça n'arrive à personne. Voilà, j'ai euh, euh, passé mes nerfs là-dessus. Et la facture de chez Orange, parce que j'ai appelé des, des, des, euh, des numéros de service commercial de SFR, et eh ben ça va chiffrer encore. Voilà. Et je suis censé euh, je suis censé euh, annuler mon contrat chez Orange. Ben, je vais attendre. Attendre, parce que ces enculés d'SFR, ils font n'importe quoi. Voilà. Mon message, il est simple. Cette vidéo, vous la partagez. Je sais qu'à chaque fois que je dis que ça partage, ça partage. Il y a 1000 personnes qui voient. Vous me partagez cette vidéo, je veux que 1000 personnes, voire 2000 personnes, voient, connaissent cette histoire. Et je veux que ces gens-là ne souscrivent jamais chez SFR. Et je vais m'arranger pour que SFR soit au courant que j'ai fait cette vidéo. Je vais mettre ça sur YouTube, je vais me démerder. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. On va essayer de relativiser. Voilà. Et puis qu'attendre le remboursement et on verra si j'arrive à ressouscrire pour avoir le téléphone que je veux. Pour l'instant, je suis avec le S6, c'est pas mal, mais bon. Ça dégoûte. Ça me dégoûte. Honnêtement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à bientôt. Bon après-midi.